Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui un nid de frelon Alors encore au mois de novembre Il fait froid mais il y a toujours des nids Donc je vais vous montrer ça Je ne sais pas si vous allez le voir Vous voyez la cage à lapin Eh bien il est là dedans Quoi neuf Ils n'ont pas trouvé un meilleur endroit qu'une cage à lapin Allez, je vais m'habiller Et on traite ça Bon, les Dédés, c'est parti! On va aller s'amuser un petit peu! On va aller voir discrètement où ils sont placés! Allez! On va leur dire un petit bonjour! Alors, les petits frelons, vous êtes par là, les petits frelons! Il y a quelqu'un? On est en hiver là, vous n'avez pas froid un peu Allez ah, les petits frelons ah, il fait froid là hein ah, Une cage à lapin, vous n'avez pas trop mieux comme cachette Les petits frelons, vous n'êtes pas trop vifs là Qu'est-ce qui vous arrive Et alors ça dort un peu moins. Bon, on ah, a ça. On prend très le froid un peu. selfie Ça hein ah, va les copains Bon voilà, c'est un petit nid trop long. Ils sont pas trop agressifs, hein. ça, ça sent que ça sent la faim. Hein. Il faut laisser agir. Je ne sais même pas si j'en ai sur moi. Bon les petit dédés. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne, de partager, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce bleu. Regardez ça, ils aiment ça les frelons, un petit pouce bleu. Mmh. Ils aiment bien passer sur internet comme il dit Étienne. Plus c'est où les frelons, c'est moi qui cause là Ah oh, putain ils sont terribles. ils vont toujours faire des selfies, je vous dis, ils sont très internet. Hein. Bon, ça attaque un petit peu mais ça me fiche. Ouais, C'est parti Bon les petits débés Voilà la vidéo est terminée 30 novembre et encore un nid de frelon impressionnant. Bon mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Et ben n'oubliez pas toujours petit pouce bleu, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt les dédés